Salut, je suis Nyx et vous regardez le récap de mai. Un nouveau géant est tombé, ce mois-ci c'est Games qui s'est vu contraint d'annuler sa campagne d'extension pour le jeu Eutia, un échec qui semble signer la mort définitive du studio, on fait le point dans quelques instants. Nous ferons comme d'habitude un tour d'horizon des jeux que j'ai réceptionnés en mai, vous le verrez les candidats sont assez peu nombreux mais il y a néanmoins pas mal de choses à en dire, mention spéciale pour un très grand retardataire. Un récap qui prendra aussi la forme d'une session de rattrapage puisque je vais revenir sur Forgotten Depths, un titre envers lequel j'ai peut-être été un peu trop dur dans ma chronique de ce mois-ci. Le tirage au sort a eu lieu plus tôt dans la semaine, cette émission sera aussi l'occasion d'officialiser le vainqueur du concours Dune du mois dernier, avec un petit focus sur vos votes et sur le dirigeant le plus populaire. Enfin, vous l'avez peut-être découverte sur ma chaîne le mois dernier mais elle est maintenant partout, Penélope nous parlera de son parcours éclair dans le monde du jeu de société elle est la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer et être reconnu, c'est l'invité du mois. On commence donc avec une annonce à côté de laquelle il était difficile de passer et qui est dans la triste continuité des actualités d'avril, l'annulation début mai de la deuxième campagne d'Ethia et la fermeture semble-t-il définitive de sa maison d'édition, on fait le point en images. A ceux qui seraient passés à côté du phénomène, Euthia était le premier et unique projet de l'éditeur Daya Games projet financé en grande pompe sur Kickstarter en juin 2020. Il s'agit donc d'un jeu de rôle bac à sable assez massif, s'inspirant à la fois de classiques comme Mage Knight et de jeux vidéo comme Divinity. Son reprint plus extension cette année s'est heurté à de nombreux obstacles, une communication peu claire sur certains éléments du projet, un système de pledge mal pensé avec un all-in qui ne contenait pas toute l'offre et bien sûr la morosité du secteur. Daya a reconnu qu'il aurait eu besoin de moins 6000 souscripteurs pour assurer la viabilité de cette extension. Et c'est particulièrement symptomatique des difficultés du secteur, mais aussi de ses dérives au fil des ans. Le fait de dépasser 350% de l'objectif de financement n'était pas suffisant pour réaliser le projet dans de bonnes conditions, ce qui interroge sur notre rapport à la fois au délai de livraison, toujours optimiste voire mensonger, et au seuil de financement volontairement sous-estimé pour ne pas décourager les backers. Cette annulation montre à quel point on marche aujourd'hui sur la tête. Ce qui est tout aussi marquant bien sûr, c'est que la mésaventure semble signer, au vu des dernières déclarations du studio, l'arrêt définitif de l'aventure d'AIA Games dans le but de sauvegarder leurs intérêts financiers. Entre projets annulés et éditeurs obligés de demander une aide financière à leur communauté, on en viendrait presque à comparer le milieu du sociofinancement actuel à l'éclatement de la bulle internet au début des années 2000 période pendant laquelle de nombreux jeunes talents devenus riches et populaires en quelques mois ont quasiment tout perdu. La volatilité actuelle du marché du crowdfunding et celle de ses backers, sorte d'actionnaires pour prolonger la comparaison, l'explosion aussi des prix des pledges fait qu'aujourd'hui plus que jamais, un succès ne garantit absolument pas la pérennité d'une entreprise et que certains préfèrent reporter leur campagne voire partir avec leurs gains plutôt que de tout remettre en jeu sur un marché imprévisible. Sans transition, je vous propose maintenant de vous intéresser au projet qui fonctionne avec les réceptions du mois. Et on commence avec un grand retardataire, The Ever Rain, financé en 2018 et qui n'a, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, toujours pas fini de livrer. L'éditeur de ce jeu, Grimlord Games, qui bénéficiait d'une belle notoriété avec sa licence Village Attacks, semble aujourd'hui avoir perdu la confiance d'une grande partie de sa communauté entre sa communication minimaliste, ses retards de production et les doutes qui se cristallisent autour de sa viabilité. Le nombre d'erreurs, de retards et de ratés de leur dernière campagne ne peut en effet être uniquement mis sur le dos de la crise sanitaire. On peut noter, par exemple, que les backers espagnols du jeu n'ont appris que ces dernières semaines, que leur boîte leur serait en fait livrée en anglais, prouvant une fois de plus que l'éditeur, potentiellement aux abois, gère ses problèmes dans l'urgence et sans aucune forme de transparence vis-à-vis -vis de sa communauté. Aujourd'hui avec un projet toujours en suspens, l'extension de Village Attacks financée en 2019, et aucune nouvelle campagne depuis, on peut s'interroger sur la viabilité à long terme de Grimlord Games, forcément liée à l'état de sa trésorerie et au niveau de confiance de la communauté. Toujours est-il que malgré quelques loupées de production, The Ever Rain, sorte de jeu bac à sable dans le monde de Cthulhu dont la particularité est qu'il se déroule en mer, tient ses promesses. Le concept n'est pas sans rappeler Mage Knight dans sa flexibilité et son aspect exploration. Vous devrez, dans une sorte de course contre la montre, trouver un maximum d'indices pour mettre fin à la corruption d'un monde subissant un déluge incessant, et ce avant que le Grand Ancien ne se réveille. Les figurines sont de qualité inégale, beaucoup reprochent aux Grands Anciens leur manque de détails, mais l'ajout du Grimwash, concrètement l'effet Sundrop proposé par Awoken Rims, donne un vrai relief aux embarcations et aux personnages. Luttant en permanence contre les traumas, tentant tant bien que mal de marier progrès dans l'enquête et viabilité financière de votre expédition, vous alternerez entre batailles navales, abordage et exploration d'îles perdues, tout en vivant de petites histoires racontées sur des cartes. Ces histoires, ou quêtes annexes font beaucoup du sel de ce jeu coopératif, offrant une immersion toujours renouvelée et de nombreux rebondissements à chaque partie. De la même manière, la visite des nombreux ports disponibles en jeu crée une vraie sensation de monde vivant, monde au sein duquel vos actions peuvent avoir des impacts notoires. Votre bateau pourra être amélioré et personnalisé moyennant finance, et l'une des vraies difficultés sera de gérer vos ressources en temps comme en argent, entre nécessité d'être prêt au combat et obligation de payer la solde de vos marins. Alors certes, le jeu est long et punitif, certes les règles sont parfois ambiguës et globalement mal présentées, mais cela ne fait que nous renvoyer à l'époque où le jeu a été conçu, c'est-à-dire autour des années 2016-2018, et nous rappelle que depuis, de nombreux progrès ont été faits dans ce qu'on peut attendre d'un livret de règles. De la même manière, le gameplay de ces jeux fleuve a mûri, et ce titre peut donner l'impression d'appartenir à un autre âge. Daté donc dans certains de ses aspects, The Ever Rain reste néanmoins une expérience assez unique dans son thème et son articulation. Un jeu à ne clairement pas mettre entre toutes les mains, mais qui promet de belles nuits blanches à ceux qui se donneront le mal de l'apprivoiser. Retour maintenant sur Forgotten Depths, vis-à-vis -vis duquel j'avais été particulièrement dur dans ma chronique de ce mois. Le jeu, que j'avais surtout baqué en soutien à un éditeur qui n'arrivait pas à se démarquer sur un marché bondé, ne m'inspirait plus grand chose au moment du déballage. J'avais peur de m'ennuyer ferme et de vouloir m'en débarrasser le plus vite possible. A ma grande surprise, j'ai passé un excellent moment en compagnie de ceux de John crawler qui tord un peu les règles du genre. Votre but est d'arriver au bout de trois donjons, chacun doté d'un environnement et d'un bestiaire différents, en incarnant l'un des trois héros proposés. Il y a trois choses qui démarquent Forgotten Depths de la concurrence. D'abord, vous pouvez tirer autant de tuiles donjons que vous le souhaitez sans jamais avoir à bouger ou à affronter des monstres. Cela devient risqué au bout d'un moment car si vous ne pouvez pas placer une tuile parce que des obstacles bloquent tous les chemins disponibles, vous perdez immédiatement. Les joueurs alternent donc entre des phases de pioche de tuiles plus ou moins longues et des phases de nettoyage pendant lesquelles ils oxyront des monstres et déverrouilleront des portes afin de pouvoir progresser. Autre originalité, chaque niveau du donjon comportera des pièces secrètes représentées par des cartes. Si en construisant votre niveau vous arrivez à reproduire une suite de salles comme indiqué sur l'une des cartes, vous avez découvert une pièce secrète et vivrez en récompense une petite aventure. Enfin, les combats ne sont pas organisés autour de V2D mais autour de cartes que vous opposerez à celles tirées aléatoirement par vos ennemis. Cet aspect du jeu est très stratégique car selon les divers résultats possibles, plusieurs issues pourront être choisies. Par exemple, un combattant riposte toujours de la différence entre votre carte et la sienne. Ainsi, si vous vouez un 7 et lui un 2, vous prendrez 5 dégâts en retour de votre attaque à 7 ce qui n'est peut-être pas toujours le meilleur choix à faire. J'ajoute pour en finir avec les louanges que l'insert proposé par le jeu est très réussi et dénote de ce que l'on peut d'habitude attendre à ce niveau de prix. C'est ce point que j'aurais dû préciser dans ma chronique il y a 3 semaines. Seul vrai point négatif à mon sens, Forgotten Depths a choisi de simplifier à l'extrême le leveling et le loot. Dans l'immense majorité des cas, vous gérerez simplement une manne de points d'expérience obtenus de diverses manières pour faire à peu près tout, ouvrir les portes, vous soigner, prendre des niveaux, etc. On perd donc un peu de l'excitation de découvrir sans cesse de nouveaux trésors et objets, mais l'aspect puzzle des tuiles donjons suffit à rendre l'expérience de jeu particulièrement passionnante et surtout rejouable. On finit avec Pagan Fate of Roanoke, un jeu que je regrette peut-être d'avoir baqué aujourd'hui, sachant que Super Meeple va se charger de le localiser dans les mois à venir. Ce jeu, qui dans l'esprit est à cheval entre Solomon Kane et Veil Fate avec une EDA à la Darkest Dungeon, propose à deux joueurs d'incarner respectivement une sorcière et un chasseur de sorcières, chacun devant atteindre son but avant l'autre. Dans la pratique, la sorcière est représentée sur le plateau par un villageois tiré au hasard, connu seulement du joueur qui l'incarne. Celui-ci devra réussir à poser suffisamment de jetons faveur sur son personnage afin de pouvoir accomplir le rituel avant que le chasseur n'ait le temps soit d'innocenter tous les autres voix, soit de démasquer son adversaire et de l'éliminer. Petite subtilité, pour piocher ou jouer des cartes, il faut rendre visite à certains voix. Ainsi vous serez souvent obligé de dévier de votre objectif à long terme afin de pouvoir faire tourner votre main et gagner des avantages. Vous savez à quel point je suis friand de jeux de déduction et d'identité cachée, surtout quand ils sont beaux et adaptés aux parties à deux joueurs. Si l'on oublie sa durée, un peu plus longue que ce que j'aurais imaginé, Pagan réalise une prestation exceptionnelle. C'est en partie dû à l'asymétrie radicale entre le gameplay des deux joueurs, le chasseur sur son plateau posera des lieux et des alliés qu'il devra rémunérer, la sorcière pour sa part concoctera des potions et lancera des sorts aux effets passifs, chacun tentant à sa manière de ralentir la progression de l'autre. On ne peut pas non plus ignorer, c'est original, l'aspect deckbuilding et JCE du titre, si la boîte de base vous offre tout ce qu'il faut pour jouer, des cartes scénario, de nouveaux villageois et surtout de nombreuses cartes à incorporer à votre deck donnent au titre une rejouabilité massive à ceux qui souhaitent s'y investir. Chaque paquet supplémentaire possède sa thématique propre et ouvre la porte à une véritable méta pour les joueurs les plus acharnés. Les combos possibles sont particulièrement intéressants, selon les orientations que vous donnerez à votre deck, selon les villageois que vous choisirez en début de partie, chaque duel dans Pagan sera radicalement différent, il s'agit définitivement d'un jeu dont l'intérêt croît avec le temps qu'on passe à y jouer. Je finis avec un mot sur le matériel absolument superbe, qui montre à la fois l'amour avec lequel ce projet a été créé, mais aussi bien sûr la réussite financière de sa campagne. Le feeling des cartes, rappelant presque du parchemin, et si agréable qu'il m'a été difficile de me décider à les sliver, notez d'ailleurs que les slives étaient offertes avec le jeu. C'est l'événement que beaucoup d'entre vous attendaient ce mois-ci, il y a quelques jours a eu lieu en direct sur cette chaîne le tirage au sort du concours lancé pendant l'émission d'avril, un concours riche en enseignements, regardez plus tôt. Tout d'abord je vous propose de jeter un œil à vos votes. Le dépouillement a été très serré par moments, mais c'est bien l'Archiduc Armand Ecas qui l'emporte d'une courte tête devant Yuna Mauritani et Rombur Vernius ème La facilité avec laquelle l'Archiduc se débarrasse de cartes obsolètes dans son deck semble avoir fait la différence, malgré le fait que cela implique de sacrifier sa liberté dans le placement des agents, reste à voir si cette tendance se confirme après quelques parties. Et c'est Kevin qui va pouvoir le vérifier très prochainement, car il a remporté le tirage au sort réalisé plus tôt cette semaine. Sa boîte partira dans les jours à venir. Notre gagnant partait avec Ilessa et Kaz comme favorites, une dirigeante peut-être moins facile à assimiler, mais dont la versatilité fera sans aucun doute des étincelles dans les mains de joueurs avertis. Il peut être parfois décourageant, cruel même, de se lancer aujourd'hui sur Youtube ou sur Twitch. Si nous sommes nombreux à avoir à cœur de partager notre passion, la présence d'une concurrence féroce, les limitations techniques ou même le manque de temps peuvent facilement avoir raison de notre motivation. Pourtant, Penelope, de la chaîne Penelope Gaming, a fait fi de tous ces obstacles et est aujourd'hui une chroniqueuse reconnue. Je vous propose un retour sur les origines, mais aussi sur la philosophie de son projet, c'est mon invité du mois. Penelope en te voit aujourd'hui un petit peu partout, depuis ta chaîne Twitch jusqu'au Trick Track Show sur YouTube, et pourtant, ça ne fait pas si longtemps que tu t'es lancé dans l'aventure. Est ce que tu veux nous dire comment tout cela a commencé Alors effectivement, ça ne fait pas si longtemps que j'ai une chaîne Twitch, mais en vrai, ça fait un bon bout de temps déjà que je traîne mes gâtes dans le milieu ludique et ça fait un, un sacré bout de temps que j'ai un compte Instagram. En fait, ça fait. J'ai commencé mon, mon compte Instagram Penelope Gaming en 2016 et j'étais un des tout premiers euh, comptes Instagram de jeux de société à avoir beaucoup de followers. C'est-à-dire j'ai commencé en blague, en postant juste quelques photos et quelques avis. Et c'était plus pour moi, c'était pour faire me souvenir des jeux auxquels j'avais joué et pas les oublier. Et, et, et en fait, d'un coup, ça s'est mis à marcher, mais je n'ai pas compris pourquoi. Et pendant longtemps, j'ai été la plus grosse chaîne française. Je ne dis pas francophone. Hein. francophone, il y avait bien plus gros que moi. Mais en France, j'étais le, le compte le plus important. Et les gens ne me ne, ne me connaissais pas parce que je mettais pas mon visage et en fait j'ai fait ma chaîne Twitch un peu dans la continuité de ça pour avoir pour pouvoir plus faire de review et donner mon avis etc mais euh, le, le, le, les gens n'ont pas fait forcément le lien entre Penelope Gaming sur Twitch et Penelope Gaming sur Insta où j'avais déjà depuis longtemps je pratiquais la review et tout ça mais tu le fait que il oui. y a eu une transition du coup Instagram à Twitch euh, Twitch qui était déjà, toi, ça fait quoi, deux ans, deux ans et demi que tu étais sur cette scène-là, je crois Même pas, même pas. Même pas euh, Twitch, ça fait euh, un an et demi, un an et quart, un an et, un, un an et quelques okay. mois. Donc... Par contre, j'avais eu, et ça c'est sûr, j'avais déjà une expérience sur YouTube, euh, en, en tant que mon métier professionnel, sous mon vrai prénom de la vraie vie, où j'avais un compte depuis très longtemps, où je faisais des parodies de vidéos, où j'avais eu des, des, pour le coup des, beaucoup plus de vues que ce que ce je fais, euh, que ce que j'ai aujourd'hui. Euh, J'ai eu des, des, des buzz autour de certaines vidéos et donc j'avais déjà l'expérience d'avoir une chaîne YouTube. Et en plus, c'est mon métier à la base, c'est à dire je suis vidéaste, je suis monteuse. Donc tout ce qui a trait à la caméra, euh, à la technique, etc. C'était facile de m'y mettre pour moi, entre guillemets. Mais le, le, là où je veux en venir, c'est que l'offre sur YouTube et Twitch, toi, quand tu arrives sur ce marché là, entre guillemets, il y, y a une grosse année. donc. Est déjà particulièrement saturé dans le domaine du, du jeu de société comme du jeu en général. Est-ce que ça, ça n'a pas été un frein Et puis, euh, qu'est-ce que tu en attendais Est-ce que comme ton compte Instagram, c'était juste pour, euh, pour laisser une trace quelque part euh... Alors, le YouTube, oui, ça a été un frein. C'est-à-dire, je me suis tout de suite... enfin, je, je me suis dit, si je fais une chaîne YouTube euh, directement, je n'aurai personne qui viendra regarder. Euh, et c'était que de la rediffusion, entre guillemets. Je ne voyais pas YouTube comme un, un, la possibilité de faire du live, même si c'est possible, mais je ne voyais pas ça comme ça. Et, euh, et je savais qu'il y avait déjà une multitude de chaînes et je savais que j'étais perdu dans la masse. Twitch, il y avait cette idée de, de live et de direct. Et, euh, et c'est vrai que, en fait, moi, le, ce qui m'a amené sur Twitch, c'était que moi, je jouais dans mon coin. Je jouais pas mal seul aux jeux vidéo. Et euh, j'avais envie de, de, comme quand on est petit, jouer avec quelqu'un qui regarde en même temps et qui fait les commentaires, etc. Je pensais pas du tout euh, au début que ça allait marcher. J'ai vraiment fait ça. J'avais 2-3 personnes sur mon live qui venaient, puis 4-5, puis 6-7, etc. Et en fait, à un moment, je me suis dit tiens, je vais faire du jeu de société aussi. Euh, parce que c'était mon autre passion mais c'était une autre installation et, et heureusement il y avait voilà, Tabletop Simulator qui m'a permis de faire du live de jeux de société en virtuel d'abord puis après j'ai acheté le matériel pour le faire sur une table mais euh, l'idée de départ c'était vraiment de jouer en compagnie de gens comme quand on est gamin d'avoir des gens avec qui partager l'expérience et deuxièmement de me donner une discipline parce que pour moi, jouer ça a toujours été un, un, un, un plaisir coupable c'est à dire que c'était pas travailler donc, euh, comme j'avais fait un burn-out, je ne travaillais plus, J'arrivais pas à mettre non plus à jouer à fond parce que je me disais tu devrais être en train de chercher du boulot, tu devrais être en train d'être, voilà. Et en fait, quand je me suis mis sur Twitch, je me suis dit, ben bah, en fait, il y a des gens qui regardent, qui ont envie de voir, donc ça va être une discipline. Je vais jouer, pas que de façon inutile, aussi pour montrer les jeux aux autres, pour partager avec les autres, etc. Et ça me déculpabilisait de jouer, moi, toute seule, dans mon coin. Alors, tu pas répondu par anticipation quasiment aux deux prochaines questions. Euh, pour être plus précis quand même, comment sont passés les, les premiers mois de cette aventure là sur Twitch euh, Est ce que tout de suite ça a explosé ou tu as l'air de dire que c'était plus progressif, mais progressif du début à la fin ou d'un seul coup, tu as ouais. eu un pic quand même à un moment Non, ça a été progressif du début à la fin. C'est même une constante, c'est à dire que euh, moi, quand j'ai commencé, je voulais surtout pas qu'il y ait du monde, c'est à dire que je suis quelqu'un, contrairement à ce qu'on peut penser, d'extrêmement de, timide et euh, de plutôt humble <rire> contrairement à ce qu'on peut penser aussi c'est à dire que dans ma tête c'était j'ai pas envie que les gens euh, viennent voir un résultat qui est pas euh, bon et qui est pas voilà et je me disais bah c'est sympa je vais faire un live on va être 4 5 puis euh, ils vont me dire le son commençait la caméra commençait puis c'était très intime mais live ça, ça c'était vraiment l'idée de partager avec des gens que j'apprenais à connaître et en fait je suis vraiment j'ai vraiment eu un succès enfin un succès j'ai vraiment eu un nombre de gens de followers qui a, qui a augmenté constamment régulièrement j'ai pas eu un, une vidéo qui a déclenché euh, plus que ça par contre ça, ça ne s'est jamais arrêté c'est à dire que c'est constant et le, le, le truc que ça m'a permis et que j'ai trouvé super c'est que peut-être contrairement à des chaînes qui réussissent d'un coup ou qui veulent avoir beaucoup de followers d'un coup moi ma commu je l'ai connu petit à petit presque individu par individu euh, et je connais très très très très bien les 50, 100 per premières personnes qui sont venues sur mes lives. Et, et j'ai créé un lien avec ces gens-là. Euh, plus que, euh, je pense, des chaînes qui vont commencer, qui vont avoir d'un coup 200, 300 followers, où c'est difficile de créer une intimité. Moi, il y a des gens, ils se souviennent de mes lives quand on était 4, 5, et qui les regrette d'ailleurs parce que franchement c'était cool. <rire> c'était une autre ambiance forcément, ouais, peut-être plus oui, intime. J'aime bien, euh, je, enfin, des fois je, re, je regrette cette période de, de, de, voilà, où je disais... Enfin, Aujourd'hui j'ai quand même un peu plus la pression quand il y a 100 personnes sur mon live en même temps, et quand je vois le nombre de followers et le nombre d'abonnements, donc euh, c'est pas la même limonade. Donc moi j'ai pas du tout cherché à en avoir, c'est venu tout seul, et c'était cool. Alors j'avais... Une question qui, du coup, est un petit peu faussée, puisque je voulais parler un petit peu du thème, de l'ambiance de ta chaîne, euh, qui à la fois c'est cru, mais je pense que tu es reconnu pour ça. Euh, aussi, notablement décalé. En tout cas, c'est moi la perception que j'en ai eue quand je t'ai découvert. C'est ça m'a fait, fait rire. Ouais, <rire> mais je le vois comme ça. Et je voyais aussi tout cet environnement Penelope Gaming avec euh, euh, les couleurs flashy, le côté mm. gaming qui fait penser à du replay de Call of Duty ou de FIFA, tu vois. Euh, mm. Alors, tu as l'air de dire, et ça, je l'apprends là en, en direct, euh, que tu as commencé par faire du jeu vidéo sur cette chaîne Twitch. Euh, ouais. Du coup, est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment Est-ce que tu t'es pas dit le fait de garder ce nom Penelope Gaming qui gaming renvoie forcément au jeu vidéo Est-ce que tu n'as pas peur que ce soit un frein Pourquoi tu l'as gardé mmh. et, euh, et même en complément, du coup, d'où te vient ce Penelope en fait Est-ce qu'il ouais, y a une référence là, particulière <rire> Là, il y a beaucoup de choses à dire. il ouais, y a beaucoup de choses à dire. Déjà, je préfère cash à cru. Si je peux me, me permettre. Je préfère... C'est vrai que je suis quelqu'un de cash et qui peut avoir même parfois quelques mots, comment dire, un langage fleuri sur ma chaîne. Euh, par contre, j'aime pas du tout... Enfin, j'essaye que ça soit jamais vulgaire. Euh, on n'est pas là pour faire du Cyril Hanouna et on n'est pas au, au camping des flots Bleus. C'est vraiment l'idée. Le, le, C'est que oui, je, je me laisse... Je parle de façon complètement... Comme si je n'avais pas de caméra sur moi et le, le plus cache possible euh, et je donne mes avis et je peux même utiliser un, un vocabulaire. voilà Mais je préfère dire que c'est fleuri et que c'est naturel que cru. Un, si c'est cru, ça, m, ça, m, ça peut me gêner un peu. Après, euh, décaler, alors ça c'est marrant, je ne savais pas. <rire> euh, J'avais l'impression d'avoir un truc plutôt... Euh... Mais oui, dans le jeu de société, c'est peut-être décalé En fait, moi, quand j'ai fait ma chaîne, j'ai voulu me faire plaisir. Voilà. J'ai voulu me faire plaisir dans le sens où j'avais tout, j'ai presque, 40 ans et j'ai passé une quinzaine d'années de ma vie à bosser dans des trucs où j'essayais de faire plaisir aux gens. Et là, je me suis dit, je fais un truc pour moi euh, avec mon matériel euh, et je vais me faire plaisir. J'aime la couleur bleue. Je ne sais pas si ça se voit, mais <rire> c'est vraiment ma couleur favorite. Donc, ben, je me suis dit, mon habillage, il sera bleu. J'aime les néons, j'aime l'univers de Blade Runner. Je me suis dit, mon logo, je vais me faire un truc type néon. Mais sans, voilà, je me, je me suis fait plaisir. J'aime les couleurs, j'aime tout ça. Et le... pas une identité fabriquée. C'est ça que tu nous dis en fait, tu n'as oui, pas réfléchi vraiment, à je... un plan marketing entre guillemets. Pas du tout. Mmh. C'était pour pour rigoler. C'était je me fais plaisir. Je, voilà, j'ai mis ma tête parce que ben, c'était la seule façon de m'incarner un peu sur Instagram vu que je ne faisais pas de photos de moi, donc euh, comme ça on savait qu'il y avait quand même quelqu'un derrière. Mais l'idée c'était euh, le logo qui me ferait kiffer si j'avais aucune envie que ça marche, mais juste parce que ça me fait kiffer. Ah, ben, je vais mettre du bleu, je vais mettre un néon et voilà. Et, euh, et par rapport au, au pseudo, il y a un peu plus de réflexion, il euh, y en a même beaucoup plus. Euh, premièrement, je déteste tout le vocabulaire autour du jeu en France. C'est dommage, hein, parce que j'aime beaucoup la langue française, je la défends ardemment, mais euh, jeux de société, j'aime pas, euh, Ludique, j'aime pas, je trouve ça assez moche comme, jeu, comme, comme mot. Euh, tous les jeux de mots autour de ludiquement, euh, euh, trucs ludiques, etc., j'aime pas, et euh, je, je ne trouvais pas de mots qui me, qui, me, qui, me, qui me correspondaient, enfin, pour faire un pseudo, et j'ai failli mettre « board game ». Parce que j'aime bien les termes anglais, j'aime mieux board game, j'aime mieux game en général autour du jeu. Je trouve que c'est plus fort, plus costaud. En France, je trouve que ça donne un petit côté genre, c'est ludique, on est un peu MJC, tu vois. Un ça peu, reste euh, Monopoly quelque part, ouais, je comprends ça. Ça reste ouais, Monopoly, ouais. il y a un petit côté, c est, c est, ça doit être, comment dire, le ludique, ça doit être, c'est léger quoi. Moi, moi, quand je joue aux jeux de société, il y a quelque chose de l'aventure, du, du, du personnage que j'incarne, de... De bas un peu plus rock and roll aussi et donc je, je préférais le vocabulaire américain et euh, et du coup euh, j'ai mis gaming parce que aussi je voulais faire un peu de jeux vidéo au début enfin c'était les deux c'était jeux vidéo jeux de société donc ça englobait le tout et le Pénélope c'était parce que je voulais être incarné dans un pseudo je voulais pas un, un... alors c'est pas mon vrai prénom euh, mon vrai prénom je l'ai gardé pour le travail mais je voulais qu'on incarne euh, la personne enfin que ça soit une personne parce que les les contes que je préférais étaient incarnés par un nom ou un pseudo, et voilà. Et j'ai choisi un nom de la Grèce antique parce que j'aime bien, euh, un nom qui quatre syllabes parce que ça ressemble à mon prénom, plein de choses, il y a ah plein oui, de d'accord en fait. Et quand je dis que je me suis fait plaisir, c'est je me suis fait plaisir. Pénélope est un nom que j'aurais bien aimé porter dans la vraie vie, euh, même si c'est pas euh, le mien, et j'aime beaucoup mon prénom, mais euh, je, je, je me disais, bah voilà, ça c'est un prénom que je trouve beau, que je trouve euh, avec une référence grecque qui me plaît, ça sera mon pseudo sur internet. Et il n'y avait aucun calcul. Et en un mot du coup, pour finir là dessus, est-ce que du coup tu ne dis pas aujourd'hui euh, cette extension gaming là peut-être qu'elle freine ma progression parce que les gens en voyant juste les néons et gaming ils se disent pas tiens c'est la chaîne qui va parler de Aventura, par exemple. Si euh, tout à fait je me le dis mais en fait je me défends de changer à cause de ça. C'est à dire que euh, je me suis dit euh, que le... le la, la, enfin, mon expérience dans le monde de la musique où j'ai aussi pas mal évolué mon expérience dans le monde de la vidéo m'a déjà montré que quand on fait tout pour réussir mais que ça ne marche pas euh, c'est beaucoup plus difficile à encaisser que de se faire profondément plaisir et que ça marche euh, par voie de conséquence c'est à dire faut, un peu, un peu ma, ma morale moi dans la vie c'est que la réussite ça ne doit pas être un but ça doit être une conséquence et euh, si on cherche à réussir en général ben voilà si ça marche pas on va se dire ah bah j'aurais dû faire ci j'aurais dû faire ça moi je veux faire ce que je veux comme je veux et tant pis si ça marche pas il y a vraiment ce truc là et si ça marche tant mieux quoi et le et il se trouve que bah oui j'ai pas de lo le logo et je sais et mon nom n'est pas board game et des fois j'ai hésité à changer mais j'ai eu une grande leçon dans la vie avec une anecdote où vraiment j'ai voulu changer un, bon, je, je raconte ça en deux secondes mais j'ai fait une vidéo qui a été virale qui a fait 500 000 vues sur YouTube, un énorme truc, oui, oui, euh, c'était une, une vidéo sur la chanson de Kavinsky, bon, si tu tapes sur YouTube Kavinsky euh, et mon prénom Bérangère, euh, tu vas tomber dessus, et euh, parce que j'avais sorti le, le, ce, cette vidéo avant que le morceau Night Call ne sorte dans le commerce, et donc les gens ne le connaissaient pas, et moi je ne, je ne savais pas que ça allait être un succès, il y a eu une chance, etc. Et donc en fait... Quand ça a marché, je me suis dit, mince, j'ai mis que c'était un remix et tout, je vais changer le titre pour que les gens tombent dessus plus facilement. En changeant le titre, la vidéo est tombée dans les tréfonds de, du moteur de recherche de YouTube. Et mes vues sont passées de 4000 vues par jour à 30. Et ça m'a appris un truc. Quand on cherche à vraiment changer quelque chose en se disant ça va mieux marcher, pas forcément. <rire> Il faut... Il faut, faut savoir profiter de ce qu'on a quand on l'a et, et, et se faire plaisir. Quoi. Vraiment majoritairement se faire plaisir. Et du coup, malgré tout, où, euh, de fait, ta chaîne et tes interventions sont aujourd'hui reconnues et suivies par quand même pas mal de grands noms de la communauté ludique gaming. Euh, pourtant, tu fais partie de, comme moi, hein, de ce qu'on pourrait appeler oui. des chaînes moyennes qui sont loin des mastodontes français, encore, encore plus, plus des mastodontes américains. Oui, petit, mais bon, je dirais moyen quand même, parce qu'il y a beaucoup de plus petites chaînes aussi, une constellation, je dirais. Euh, oui. Qu'est-ce qui pour toi, et ça c'est important parce que euh, j'ai l'impression que la taille, de la, le nombre d'abonnés d'une chaîne fait pas forcément la différence en légitimité, qu'est-ce qui pour toi fait que toi par exemple tu vas être reconnu, écouté aujourd'hui dans le secteur, et pas quelqu'un qui pourra avoir plus d'abonnés mais moins de vues par exemple Alors, c'est pas facile à répondre à cette question, je vais essayer de, de, de, de donner des réponses, <rire> parce que c'est... D'un sens, on a envie de dire bah, « je ne sais pas ce qui fait que ça marche », mais je vais essayer de dire ce que je pense qui fait que ça marche. Euh, premièrement, c'est gentil de dire qu'il y a des gens du monde ludique qui s'intéressent à ma chaîne. C'est vrai que j'ai quelques personnes du monde ludique qui s'intéressent à ma chaîne et ça me rend très très fière, euh, d'autant plus que c'est souvent des auteurs et que je fais de la critique. Et que pour moi... Euh, quand je critiquais au début beaucoup de gens me disaient t'as pas de respect pour les auteurs t'as pas de respect pour les machins euh, ce qui est faux en fait, j'ai un over respect pour les auteurs et c'est pour ça que je critique parce que je considère que c'est important de dire ce qu'on pense vraiment et que euh, aussi on mette en valeur ce qui est très bon en mettant un petit peu à, à l'amende ce qui est moins et que les auteurs aussi ont une opinion là-dessus, les auteurs et, et c'est ça que j'ai découvert, c'est que pas mal d'auteurs et de gens du monde ludique sont venus sur ma chaîne parce qu'eux, ils, ils en pensent pas moins. Et que quelqu'un qui défendait un peu ce discours-là et qui veulent que... En fait, beaucoup de gens voudraient que le jeu de société devienne un produit culturel. Mais ils ne comprennent pas que pour que quelque chose devienne un produit culturel, il faut de la critique. C'est-à-dire que le, le, la, la, la, la, la peinture, la littérature, tout ça, euh, c'est très critiqué et il va y avoir des critiques de cinéma. Et c'est parce qu'il faut distinguer... Euh, Michelangelo, de euh, ma tante qui fait de la peinture dans sa chambre. C'est très important de, de, de, de, de distinguer les deux. Et on ne peut pas mettre tout le monde sur le même plan. Et c'est ça qui fait aussi qu'un produit devient culturel. C'est quand on a un produit qui devient artistique et qui, devient, euh, qui a une valeur de mieux et de moins bien. Pardon, je suis désolée pour ceux que ça choque, mais c'est la réalité. Et, euh, et donc, je participe à ça. Et je pense que pour certains, certaines personnes du monde ludique, Peut-être c'est ça qui sentent, je ne sais pas, hein, je, je, je m'avance peut-être un peu. Après moi j'ai vraiment envie d'être utile, j'ai vraiment envie d'informer et de, de, de... Ma chaîne elle n'est pas juste pour exprimer ce que je pense et tout, c'est vraiment une idée de... Euh, je vais informer les gens de plein plein de sorties, puis je vais essayer de, de mettre en valeur sur tout ce que j'aime. Ce n'est pas tellement casser ce que je n'aime pas, c'est mettre en valeur ce que j'aime. Et... Euh, et et voilà, je pense qu'il y a des, des gens du monde ludique qui, que, que ça, que, qui se sont reconnus là-dedans. Je pense que j'ai aussi le fait que je suis à l'aise en live, parce que le live, c'est un peu ma, mon essence de vie. Le, le, être sur scène, quand j'étais musicienne, c'est ce que je préfère. Et être en live, c'est un moment où je me sens plus à l'aise. Je suis assez asociale dans la vraie vie. Euh, j'ai du mal à... Je suis très timide. Euh, je suis assez asociale. J'ai du mal à, à parler aux gens quand il y a de la foule. Et en live, je suis bien. Je suis moi-même. Et ça me fait du bien, c'est presque de la... Enfin, c est... C est... Et je pense que ça se ressent en fait. Je pense que c'est quelque chose que les gens ressentent quand ils viennent me voir. Il y, une... Il y a une intimité qui se crée entre moi et les gens. Enfin, je crois. <rire> et, euh... et voilà. Je... Après, c'est pas facile. Il faudrait aller leur demander à eux euh... Ce qui... pourquoi ils sont venus euh... Euh... sur ma chaîne. Et euh... après, oui, c'est vrai que je suis une petite chaîne. C'est vrai que sur Twitch, euh... 1000... 1000 followers, c'est pas la même chose que sur YouTube. Euh, t'as as, as une échelle qui est très très différente sur Twitch, euh, les chaînes qui dépassent 1000 followers, il y en a dans le jeu de société il n'y en a pas beaucoup en France, on doit être une euh, dizaine, tu vois alors que sur Youtube, effectivement, il faut déjà en avoir euh, 3000 pour que ça commence à, à avoir de l'impact Alors pour Mais, prendre ouais. un peu de... Un peu de recul sur cette question et pour sortir de juste ton, ton cas à toi, euh, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il existe en France des constellations, des, des centaines de petites chaînes euh, qui peut être l'orgne avec envie sur, bah, sur ta réussite. Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aujourd'hui rêve de partager sa passion sur que ce soit YouTube ou Twitch et surtout qui rêve d'être écouté Qu'est -ce, euh, qu ce qui fait que toi oui et eux non ou pas encore en tout cas euh, Alors premièrement, ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est à dire se faire plaisir. C'est-à-dire que faire les choses en se disant ça va me permettre de me faire connaître, ça va me permettre de marcher, ça va me permettre de ceci, c'est pas, pas le bon chemin. Il faut aimer ça. Moi, je, je, c est, c est, ça, ça peut paraître absurde, mais j'aime être en live, j'aime parler aux gens, j'aime parler dans un micro, j'ai un amour de la technique qui est très fort aussi hein, depuis toujours, j'aime me renseigner sur les caméras. J'aime savoir me débrouiller avec un logiciel de... Je n'ai pas envie qu'on m'aide. Hein. Moi, personne ne m'a aidé pour, pour mettre ma chaîne en, en, en route parce que j'adore l'aspect technique du truc. Et que je pense que dans ce métier-là, c'est un peu important d'aimer ça. Et de ne pas juste euh, aimer le, la, la, la résultante du, du, du, du produit. Il faut aussi aimer toute la démarche qui est autour parce que ben, ça va être... On va avoir des ennuis techniques tout le temps et c'est quelque chose qui, qui peut être un vrai frein. La deuxième chose, bah, c'est la persévérance, euh, la régularité, encore plus même que la persévérance, je dirais la régularité, c'est-à-dire que c'est ce qui fait que ça va marcher, c'est pas forcément que ça sera une idée. Voilà, les gens qui pensent, il y en a beaucoup, <rire> qu'il faut avoir la bonne idée, je leur réponds, les, les, la plupart des chaînes qui marchent le mieux, les films qui ont le mieux marché, c'est des idées très euh, courante, commune. Il n'y a pas de, c'est pas une super idée. C'est juste que ça va être bien fait, ça va être bien fait, et ça va être mieux, plus régulier que chez les autres. C'est-à-dire que l'importance donnée à la qualité du son du micro, à la qualité de l'image, à la qualité du contenu, euh, à la, peu importe qu'on fasse un top 10, le dixième top 10 ou le centième top 10, si ce top 10 est bien fait, bien réfléchi, bien expliqué, bien sonorisé, bien filmé et fait avec amour. <rire> il aura plus de chances qu'une idée soi-disant originale qui ne euh, va peut-être pas être mal réalisée. Enfin, ça, pour moi, c'est une évidence. Et il et y a la régularité. Le fait de, sur Twitch, en tout cas, ça c'est sûr. Revenir à des. À se fixer une discipline et être très régulier et établir un contact avec les gens. On n'est pas là pour être. Euh, voilà, l'idée, c'est d'échanger et d'être vraiment donné de sa personne. Parce que euh, je ne suis pas là que pour prendre aux followers, je suis là pour donner aux followers. Euh, si on n'est pas prêt à donner de sa personne et à se montrer soi et à se livrer, ça, ça va être difficile sur Twitch de, de, de, de, de marcher. Mais euh, voilà, ça pour moi, ça serait un peu. Le, le, c'est un peu mes, mes mojo on va dire. Le, le BABA de. Mais, mais vraiment, le truc pour moi, c'est que tant que c'est du plaisir, ça marche. Si on commence à faire les choses en se disant est-ce que je. Voilà, c'est. Euh, faut se faire plaisir, faut se faire kiffer. Donc, euh, et si ça marche, tant mieux. Merci, Pénélope. Non, de rien. C'est ainsi que se termine ce récap de mai que je vous remercie d'avoir suivi. Le mois prochain, on va se faire des frayeurs avec la vague 2 de Solomon Kane et le retour d'un fameux jeu de zombies. D'ici là, portez-vous bien. Salut J'ai mis un cow -boy. Ok, ben je suis prête. Idéalement, mais ça les fait jamais. Mais ça me saoule en fait. Parce ça, que... ça les fera jamais. Déjà, 8 minutes. Tu as 8 questions. Ça veut dire 2 minutes par question, c'est trop peu. Ouais, Oui, parce que tu as des choses à dire, mais... Déjà, euh... parce que la question prend un certain temps à être posée. Surtout quand c'est moi qui la pose, oui, je sais. Donc, euh, il reste une minute trente aux gens. Et sur des <rire> sujets un peu vastes... Pénélope, on te voit aujourd'hui un petit peu partout de ta chaîne... Normal. Normal. <rire> Super. Le matin, tout ça. <rire> Super ambiance. J'aurais dû me faire un petit café. Arrête, c'est arrivé pendant le dernier tour du jeu j'étais tellement dans le mal. qui est okay, même parti chercher à boire pendant que j'ai essayé de faire mon intro, bref. Allez, courage! Pénélope, on te voit aujourd'hui un petit peu partout, de ta chaîne Twitch au Tric Track Show sur YouTube, et pourtant ça fait pas si longtemps que tu t'es lancé dans l'invasion. C'était bien ta question! <rire> Merci! Attends, je vais aller boire un coup, je suis désolé. Putain c'est chaud, on aurait dû prévoir 2-3 heures. Ouais c'est. Je pensais pas que t'étais aussi dissipé hein. Non, moi c'est pas moi Pédalo, j'ai une question pour toi qui va peut-être te surprendre. Je... <rire> Vas-y, pose donc cette question. Quelle est cette question <rire> On se demande. On dit, on dit à Trick Track Show qu'il faut garder l'énergie et ne pas donner les réponses avant le début des vrai, questions. C'est vrai, ouais, mais l'énergie, j'ai déjà tout donné là, c'est terminé. <rire>